comme fils Si ce n'est pas le sang précieux de Joshua le Messie, le Sauveur mm -hmm. Personne n'a su annuler la peine que nous avions tous méritée. Si ce n'est Joshua, fils de Yes. Nul n'est connu du Père comme fille, si ce n'est par le sang précieux de Joshua le Messie le Sauveur. Oh. personne n'a su annuler la peine que nous avions tous méritée. Si ce n'est Yoshua, fils d'Elohim, Il est, il est né Sur cette terre comme tout humain Pour accomplir la rédemption Oh Yoshua, l'agneau d'Elohim, Frère excellent, lui l'avocat au ses pour son église Oh Yeshua, L'agneau d'Elohim Il est Il est né Sur cette terre Comme tout humain Pour accomplir La rédemption Oh Yeshua, L'agneau d'Elohim Frère excellent L'avocat auprès du Père, intercédant pour son Église, Oh Yoshua, l'Agneau d'Eloïe. Alléluia! Ayant vu une famille, il a prévu de sacrifier son fils afin qu'il soit aîné de plusieurs. Nous appelons frères, sœurs C'est par l'amour du Tout-Puissant Lui le père de famille de la terre mm -mm. Il nous a réunis dans le Fils Pour manifester son royaume Et nous serons avec lui pour toujours Nous appelons frères et sœurs, c'est par l'amour du Tout-Puissant, Lui le Père de famille de la terre. Oh, oh, oh Il nous a réunis dans le Fils pour manifester son royaume. La rédemption oh Yeshua, l'agneau des lorilles, frère excellent, lui l'avocat auprès du Père, intercédant pour son église oh Yeshua, l'agneau Pour accomplir la rédemption Oh Yeshua, Agneau d'Éloï. Frère excellent, lui l'avocat auprès du Père Intercédant pour son épouse ô oh Yeshua, Agneau d'Eloïe Oh Yeshua, l'agneau de loris, yes. très excellent, l'avocat oh, propre oh, du oh, oh, intercédant oh, pour son église. Yes. Oh Yeshua, l'agneau de loris, oui, il est, il est né sur bon cette bon terre bon comme tout es. Pour accomplir la rédemption Oh Yeshua, l'agneau d'Eloïe Frère excellent, lui l'avocat auprès du Père L'intercédent pour son Église Oh Yeshua, l'agneau d'Eloïe La vérité lui l'avocat auprès du père intercédant pour son église au oh Joshua l'agneau d'Eloï